Me casse la tête euh, je trouve qu'il y a manque de place sur cet établi alors j'ai euh, un petit peu cogité alors certes il y aura tout le caisson en bas qui sera complètement vide où je pourrais mettre tout un tas de bordel mais je me suis dit que vu l'épaisseur vu la hauteur des traverses ici je pensais qu'il était vachement plus judicieux de rajouter un double fond ici il y a à peu près 9 cm qui sont perdus donc je pense que je vais réaliser une rainure ici sur les quatre traverses et y enfiler un fond quand je serai au montage. Ça me permettra de gagner bah, quelques centimètres cubes, mais euh, c'est jamais perdu. On n'a jamais assez de place dans un atelier. Je pense que ça peut être bien utile pour ranger par exemple tout ce qui est boîte, les boîtes de rabot, les, éventuellement des boîtes de vis, enfin, tout, tout le petit bordel qui, qui, nous, qui nous emmerde au quotidien. <truits> J'ai réalisé des petites planchettes en off pour gagner un peu de temps déjà sur le montage et pour réaliser le fond du fond de l'établi. Là, je sais pas si je suis très clair. Peut-être. Bon, euh, je vais faire une languette, tout simple. À la toupie, j'ai l'outil outil qui va bien. Euh, la machine est pointée, il n'y a pas de souci. Et je vais utiliser l'entraîneur. Quand on peut l'utiliser, on l'utilise. C'est une sécurité. Ne, que ça ne choque personne les rainures ici euh, c'est des euh, fers théoriquement pour faire du lambris ça fonctionne très bien aussi pour faire de la rainure languette hein on soit d'accord le seul inconvénient c'est qu'ici en contreparment le, le jour ici n'est pas très joli alors ça peut, être, ça peut avoir son charme j'aime bien l'effet que ça donne je ne sais pas si je ne vais pas le laisser dans ce sens là Alors, pour la petite histoire, euh, si vous avez fait attention dans le time timelapse, euh, vous, vous aurez dû remarquer que j'avais fait une erreur. Alors, je vous l'expliquais. Alors, d'une erreur découle derrière tout un tas de merde qui suit. C'était la, l'orgie, l'apocalypse d'un atelier hier, j'étais fin énervé. Euh, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. En fait, si vous regardez bien le timelapse, si vous revenez un petit peu en arrière, donc je vais vous remettre l'écran, euh, la partie que j'ai collée ici, en fait, cette traverse là, je l'avais mise à l'envers. Alors là, gros moment de stress. Mais c'est pas tout. Le pire, c'est pas ça. Encore, j'aurais pu démonter. Euh, C'était pas trop un gros problème. Mais couillon comme je suis, ça m'emmerde. Euh, couillon comme je suis, comme je le disais, j'avais j'avais chevillé. Tac, tac. Les quatre, euh, les, enfin les, les quatre tenons étaient chevillés. Donc deux chevilles par tenon et en plus chevillage à la tire. Alors je vous explique pas la galère. Pour retirer cette traverse, il a fallu que je perce au bon diamètre pour pouvoir enlever l'excédent de bois se trouvant dans le trou de la cheville. Donc euh, ça a été un peu faux-clos, j'ai passé sans déconner euh, bien une demi-heure à me speeder l'anus pour que la colle ne sèche pas. Alors là, une fois que la colle était prise, c'était mort. Et bien sûr, euh, bien entendu, hier, euh, il faisait 28 degrés. Donc euh, ça a été très très très compliqué, mes voisins je pense qu'ils euh, m'ont entendu gueuler au moins 200 ou 300 mètres plus bas. Donc, en tout état de cause, j'ai réussi à sauver les meubles, c'est le cas de le dire, et heureusement parce que je me voyais mal recouper, refaire une mortaise, le problème c'est que comme c'était chevillé en bas, j'aurais dû couper aussi la traverse du bas. Alors euh, <coughs> la galère. Donc j'ai voulu aller trop vite, je me suis fait avoir. Ça ne m'arrivera, ne jamais dire ça n'arrivera plus. Bon, bref, euh, prends ton temps, fais les choses bien, fais pas le con comme moi, fais pas le con 500 mg, ça peut servir. Donc, l'erreur est rectifiée, j'ai juste à remettre des chevilles, euh, ça a été franchement la catastrophe. avec la bande son de la dernière prise vidéo j'ai dû recommencer je, vais, je, je suis en train de recommencer mes rushs donc euh, l'autre traitement est complètement affleuré les petits coups de rabot qu'elle est bien pour faire affleurer les arrasements sont tip top du coup je m'attaque à la partie où j'avais fait la boulette je sais pas si vous vous souvenez j'ai inversé cette traverse là l'ai mise à l'envers donc forcément ça pouvait pas aller pour serrer les grandes traverses basses, c'était problématique. Donc, euh, c'est parti, je continue, j'arrase mes chevilles, je rabote tout ce qui peut éventuellement dépasser. Il n'y a pas grand-chose, c'est quasiment, par quasiment parfait. Euh, bien qu'il y ait encore un petit peu de boulot de grattage, de colle parce que j'ai fait le goré, je n'ai pas nettoyé la colle parce que j'étais tellement crevé que je l'ai laissé pourrir sur place. Bon, allez, c'est parti. Arrasage, arrasage, arrasage. Encore un nouveau mot catalogue. you <laughs> Bon, ça y est, j'ai repris les arrasements euh, de chacune de mes traverses. Va me rester à faire... Euh, à monter le pied au sol, enserrer le deuxième fond et y installer les deux plateaux. Alors là, par contre, je vais... Là, en revanche, je vais être obligé de me faire aider parce que ça pèse, comme je vous le disais, 53 kg pièce. Donc, euh, c'est lourd. Pour la petite histoire euh, sur le double fond de l'établi je me suis fait un petit peu chier je me suis fait un, un petit plaisir surtout c'est une symétrie sur les panneaux les panneaux du fond qui ne se verront pas sont en symétrie je me suis un petit peu cassé la tête Non, enfin bref c'était juste un plaisir c'est histoire de dire qu'on pousse un petit peu le bouchon un petit peu trop loin maurice voilà donc sur les premières, ça se voit pas forcément, mais sur les deux du centre, là, la, la symétrie est quasiment parfaite. Donc c'est cool. C'est... So... Bon, le plus dur est passé. Bon, ça y est, le, les deux plateaux sont en place. Euh, J'en ai chier, comme je vous le disais. Je vais commencer à mettre les petites vis euh, en torse, je sais plus combien. 5 euh, je crois. Enfin, c'est gros. Hein. Et pour m'aider, plutôt d'avoir à faire un avant-trou, normalement dans le mètre, ça devrait bien passer. Les plateaux. Sont fixés sur leur piétement. C'est pas parfait, mais il n'y a pas de désaffleur. Il y a, y a un poil. Alors, ça sera repris euh, certainement. Euh, à la varlope, mais j'en ai pas, donc on va trouver une autre solution je vais laisser le plateau travailler je leur prendrai d'ici quelques semaines mois, pour voir comment ça évolue normalement ça ne devrait pas bouger, enfin je l'espère euh, je vais juste me concentrer sur les petites finitions que j'ai à faire sur le plateau, il n'y a pas grand chose euh, là j'ai un petit désaffleur, c'est tout à fait normal j'avais fait exprès de laisser. donc un coup de drapeau et on n'en parle plus euh, sinon, je suis assez content de l'ensemble faut que je le disais, c'est pas parfait, hein. attention moi hein. C'est relativement lourd et ça bouge pas. Nom de dieu. C'est ça qu'il me fallait. Donc, euh, ben voilà, c'était euh, la fin de cette vidéo. Donc c'était un petit peu de tout, du tout venant, du vrac. Le plateau, le piétement, le, le fond. Euh, il y a encore euh, moult de travail à faire. Il y aura d'autres vidéos, bien évidemment. Il y a encore la presse frontale à installer. Il y a le.. L'homme mort ou le Denman comme c'est inscrit dans les plans que j'ai téléchargé sur le site de Fine Tools. D'ailleurs, je vous invite à les télécharger si vous voulez. Les liens seront dans la description de la vidéo. On peut dire que ça claque. Euh, je suis assez, assez, assez content de moi. Bien que, comme je vous le disais, c'est pas parfait. C'est un établi, c'est un, un meuble destiné à travailler. Donc, il va en avoir de toutes les couleurs, je peux vous le garantir alors je vais essayer de le préserver au maximum l'épaisseur du plateau fait que je pourrais éventuellement le surfacer, c'est pas un problème c'était fait pour, je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues nous voir sur le salon du bois à Épinal, l'atelier touchant du bois ça a été un grand grand grand moment un très bon millésime c'est ma 5 six, sixième 6 e participation, je ne compte pas m'arrêter là, bien évidemment si euh, Michel me fait encore confiance je pense que on peut se revoir encore quelques années euh, un grand merci à vous merci de votre patience et euh, à très bientôt donc pour ceux qui ont aimé cette vidéo n'hésitez pas à la commenter à poser un petit pouce bleu à vous abonner si c'est pas fait vous avez trois secondes pour le faire sinon je m'énerve moi je suis un dingue donc voilà c'était la fin de cette vidéo sur ce je vous laisse et surtout n'oubliez pas si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez-vous à la chaîne